Introduction au transfert Les ressources d'EnvisionU aident les étudiantes et étudiants à renforcer leur capacité à réfléchir, à réguler leurs apprentissages, à travailler en équipe et à transférer leurs connaissances pour réussir leur transition vers l'université puis vers le marché du travail. Dans le cadre du programme EnvisionU, le transfert est défini comme la capacité à l'étudiante ou l'étudiant à percevoir des liens entre ces différents cours et à mettre en pratique les connaissances et les compétences acquises grâce à ces cours pour résoudre des problèmes nouveaux et complexes en dehors du cours. Les ressources d'InvisionU guident les étudiantes et étudiants d'un stade à l'autre de l'amélioration de cette habilité à transférer leurs connaissances, soit la compréhension, le développement, l'application et l'avancement. Au stade de la compréhension, l'étudiante ou l'étudiant établit des liens entre le contenu de ses cours et les expériences vécues hors de la classe, généralement grâce à des activités structurées ou dirigées. Elle ou il met également en pratique les compétences et connaissances acquises pour comprendre une situation ou une idée nouvelle présentée en classe. Au stade du développement, L'étudiante ou l'étudiant améliore cette capacité en établissant des liens entre les concepts, les théories et les faits liés à plus d'un cours, plus d'un domaine d'intérêt ou plus d'une perspective. Elle ou il met ses connaissances à profit pour comprendre et évaluer un problème ou un enjeu. Au stade de l'application, l'étudiante ou l'étudiant établit des liens de manière autonome entre le contenu de ses cours et diverses expériences, ce qui lui permet d'approfondir sa compréhension des domaines d'études et des carrières qui l'intéressent. Elle ou il met à profit ses connaissances et ses compétences pour résoudre des problèmes, prendre des décisions et trouver des possibilités d'apprentissage. Au stade de l'avancement, enfin, l'étudiante ou l'étudiant établit des liens significatifs entre ses cours, son domaine d'études, le monde qui l'entoure et ses aspirations professionnelles, en tenant compte du multiple perspectives et théories. En outre, des ressources plus perfectionnées l'encouragent à rechercher et à maintenir des contacts avec les gens, les lieux et les activités qui stimulent sa curiosité en classe et ailleurs. L'étudiante ou l'étudiant capable de tirer parti de sa capacité de transférer ses connaissances peut, avec une aisance croissante, utiliser ses compétences et son expérience, ainsi que les ressources et les services existants, pour prendre des décisions éclairées, réaliser des plans stratégiques, mener à bien ses projets et atteindre ses objectifs professionnels.